je suis en train de faire un petit live, un petit coin là, on va en un petit peu plus. Là, vous voyez sur cette chaîne, vous pouvez y allez, vous accédez à ma, ma chaîne donc De Prof Musique gaming. Après, vous allez là-dessus sur deux Prof De Musée. Après, vous allez voir le petit nom, tout peu. Ouh. Euh, live que vous pouvez me poser des questions, donc oui, vous pouvez, me vous pouvez faire que ce que vous voulez les restrictions et tout tout tout comme d'hab donc si vous voulez nous rejoindre bah c'est tout de suite hein faudra pas vous passer toute cette chance là donc bah c'est ça donc vous veillez à rejoindre tout de suite donc bah Yulia